Il a reçu un nom au-dessus de tout grade qui puisse exister dans le siècle présent et le siècle à venir. Le nom de Jésus a autorité sur toutes sortes de situations, que ce soit la maladie, la pauvreté, l'esclavage. Aucune forme de servitude ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. Aucune sorte de calamité ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. La Bible déclare qu'à cause de son obéissance et de sa soumission, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. ton nom ton nom ton nom est merveilleux ton nom est merveilleux seigneur ton nom est excellent. ton nom est glorieux seigneur ton nom est digne de l'ouange il n'y a point d'entre nous nous soit donnés pour être sauvés Oh, le nom de Jésus Oh, le nom de Jésus Oh, le nom de Jésus me rend plus que vainqueur Oh, le nom de Jésus Le nom de Jésus me rend plus que vainqueur Oh, le nom de Jésus Oh, le nom de Jésus Oh, oh le nom de Jésus me rend plus que vainqueur J'ai la victoire dans le nom de Jésus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 Le Jésus me rend plus que vainqueur. En le nom de Jésus, chère la victoire. Oh, en le nom de Jésus, c'est le monde le nom de Jésus, le merveilleux nom du Seigneur. Ton nom est infini, grand. Que ton nom est infini, grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ton nom est infini, mon grand Que ton nom est infini, mon grand Ta majesté s'élève au-dessus des cieux que ton nom est infini mon cœur Ton nom est un... Que ton nom est infini, mon grand Ta majesté, c'est au-dessus des cieux Que ton nom est infini, mon grand Ta Que ton nom est fini, mon grand Alléluia plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mm. Plus grand que tout, plus grand que est ton nom. Tu es ton nom, Seigneur. Yeah. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Que ton nom est infini Oh, oh, oh. oh Dieu Très haut oh, oh. Que ton nom est infini Oh Dieu oh. So oh. now it's You don't know to be Oh God. Mon grand. Ta main, majesté oh, au-dessus des cieux Que ton nom est fini, Mon, grand. Infini, mon grand. Alléluia Comment ne pas contempler Ta douce et sainte présence Et révérer ton nom C'est en ton nom Jésus Que j'ai été affranchi C'est en ton nom que j'ai été racheté C'est en ton nom que j'ai été adopté Ma vie n'a eu de sens que lorsque ton nom a été invoqué dans ma vie. Merci pour ton nom, merci pour ton nom. Pressionnant du Seigneur qui m'a été donné. C'est le nom de Jesus, le nom le plus heureux. Que c'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus c'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus Que c'est le nom, de Jésus, le nom de Dieu, Seigneur Amen Ah!